Bonjour, ceci est un test. <rétit douleur> Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Concentre-toi. <rire> Dans cette vidéo, je vais vous présenter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter. Dans cette vidéo, je vais vous, vidéo, je vais vous présenter. Dans la doublure, et j'ai mis mon doigt dedans ah merde. je me On oh, supprime ça. Je connais des personnes amatrices de. Je connais des personnes amatrices de jean legging pour qui un jean semi slim est large. Et inversement, je connais des personnes de corpulence moyenne amatrices. Je connais des personnes amat... Je connais des personnes amatrices de jean legging pour qui un jean semi slim est large. Et inversement, je connais des personnes de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 Je connais des personnes de corpulence moyenne, amatrices de vêtements en quadruple XL, pour qui le XL simple est large. Eh, c'est putain. <rire> t as, t as peur que le bouton il se barre un jour comme ça. Il est tendu en fait. En fait le, le trou est trop grand. Mm. Que vous soyez concerné par cette série de vidéos ou non, cette. Ah C'est pas la il est là. <rire> Je suis pas c'est non. Bon. C'est-à-dire que on peut le porter dans un style décontracté. Et aussi formel, dans le sens où comme par hasard il y a des travaux, dans un style décontracté, mais aussi dans un style... Putain. Mais aussi parce qu'elle crée un effet droit plus fat... Alors pourquoi est-ce qu'elle laisse Déjà parce qu'elle laisse suffisamment de place pour y passer les jambes, mais aussi parce qu'elle laisse... Ah Alors... Con, là. Non. <rire> oh, il plu, hein. En haut, il met des coupes ajustées comme des coupes larges. Avec son haut du corps fin, Jordan peut se permettre de porter du large comme de la juvénage en commencement. <rire> a vous donc. A vous donc de vous renseigner, de bien trier et d'avoir l'œil. Soyez vigilants. A vous donc de vous renseigner, de bien trier et d'avoir l'œil. Soyez vigilants. Mais pourquoi tu veux tourner Stylé je... Non, je te laisse faire des trucs. Sans oublier le... Wow Faut que je saute en arrière, ouais, le contraste entre deux couleurs permet le contraste entre deux couleurs permet de mettre en valeur chacune de ces deux couleurs. Si les pièces blanches sont de belles bases associées avec les autres couleurs, là. et l'aspect foncé de la couleur la plus foncée va, être... va également là, plus ressortir. Tu prends le calé, ma merde. Là. L'aspect foncé de la couleur la plus foncée va bah, plus ressortir et l'aspect clair de la couleur la plus claire va bah, également plus ressortir. Mais celui-là il abîme ses chaussures en fait, genre.. <rire> il saute du tout. Bon désolé t'as deux petites vidéos qui sont ratées. Putain je trouve pas les poches, elles sont là et puis. <rire> genre, mais... Ça doit que tu portes le manteau très souvent, Thomas Il faut présenter le ratio de tour de taille sur tour d'épaule le plus important possible. Bonjour ah. Non, parce Prends ton temps, c'est toi. Foiré de ouf Vas-y Je énorme et de... hey, le voisin, il me rend fou. Je suis vraiment bon. Je te jure. 50 mille cm de tour de bras. Ce qui est chiant avec ces manteaux, c'est genre. Les volumes sont cool et tout, mais genre tu fais tomber tes clés. Ah mon manteau est dégueulasse maintenant, tu vois Ah c'est ça. Par contre, on n'a pas allumé les lampes, hein. je sais pas si. <rire> oh, bien, vidéo. Test de la lumière et du placement. J'espère que c'est la bonne distance. J'ai envie de dormir.